bonjour le métier que j'exerce mon métier de, de base avant d'être directeur ou doyen c'est enseignant-chercheur donc le métier consiste comme le nom l'indique à enseigner et à faire des recherches dans le domaine du droit en ce qui concerne les fonctions de, de doyen et de directeur et eh bien c'est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 la pérennité de, de l'institution, ce qui, ce qui suppose eh bien, de, de connaître son environnement. Et puis, et c'est la partie qui m'intéresse le plus, il y a une, une facette de développement de, de l'activité, et notamment de développer l'offre de formation, de développer la dimension scientifique de, de, de l'institution.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 c'est vrai que les activités scientifiques, la possibilité de, de publier, de participer à des colloques, à des conférences, c'est ce une des facettes les plus stimulantes, et puis ensuite de pouvoir alimenter l'enseignement euh, de, eh des, des, des recherches effectuées. Euh, indéniablement, euh, eh bien le contact avec les, les étudiants, euh, l'interaction euh, avec eux, ça, ça s'appliquerait ça je pense à, à tous les enseignants-chercheurs, et puis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 Donc ça, c'est un petit peu le, le quotidien euh, qui est plutôt, euh, encore une fois, stimulant. Ensuite, je le disais tout à l'heure, il y a le, le, le quotidien euh, euh, et les, les réflexions à, à moyen et long terme, en fait, euh, qui concernent le développement, euh, le développement de projets. Euh, ça, c'est clairement…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 et puis, il y a des métiers dans un, un niveau local, national, international. Euh, donc, le conseil, c'est eh bien d'acquérir déjà en premier cycle les, les, les bases du raisonnement, parce que c'est ce qui permet ensuite de devenir un bon juriste ou une bonne juriste et, et, de, et de se spécialiser et puis de, de continuer en quelque sorte d'évoluer même en tant que professionnel. Euh, et euh, l'autre conseil aussi, c'est